Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine du lundi qui démarre le lundi 6 février 2023. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel Il y a des planètes dans tous les éléments, que ce soit feu, terre, air, eau. Ce qui veut dire, lorsqu'il y a des planètes dans tous les éléments, c'est que nous allons tous pouvoir avoir au moins une planète qui nous veut du bien. Moi, j'aime bien regarder le bon côté, parce que toutes les informations anxiogènes qu'on reçoit, ben, ça nous bloque plus qu'autre chose. On rentre souvent dans des, des schémas, on appelle ça des, des, des croyances limites, dans des croyances paralysantes, si on polarise sur ce qui ne fonctionne pas. Ça, c'est souvent le goulot de Pluton, dont j'aimerais vous viser deux mots à la fin de cet horoscope. Bref Voyons ce qui fonctionne. Ce qui fonctionne, c'est simple. Regardons où est l'astre solaire cette semaine. L'astre solaire démarre la semaine juste après la pleine lune de dimanche. Donc, euh, ouf. au revoir pleine lune, jusqu'à la prochaine. Soleil démarre la semaine à 17 degrés du verso. Belle énergie pour mes versos. Bon anniversaire mes versos. Belle énergie pour mes signes d'air. Hein, mes signes d'air, euh, verso, balance, gémeaux beau système au niveau de la vitalité, de la confiance en soi, la capacité à avoir une vision d'ensemble solaire en fait. Hein. Euh, puiser en soi les bonnes énergies, la confiance, l'assurance, hein, la chaleur, c'est ça le, le, les influences de l'astre solaire lorsqu'il nous veut du bien. Et également pour ceux qui sont à 60 degrés en amont en aval de mon Verseau, parce qu'on sait que parmi les angles formés dans le ciel, il y a les trigones, hein. par exemple, quand une planète est en verso, elle veut du bien aux autres signes d'air qui sont à 120 degrés, hein, gémeaux, balance. et puis lorsqu'une planète est encore une fois en verso, comme c'est le cas, elle veut du bien aux secteurs qui sont à 60 degrés en amont, en aval, qu'on appelle des demi-trigones des sextiles. Donc très bon pour avoir cette bonne vitalité, cette belle énergie positive, on le refait pour mes versos, mes balances, mes gémeaux, et donc 60 degrés pour mes sagittaires et pour mes béliers. Voilà, ça c'est le gros gros morceau de la, si... de, de, de, de la semaine influencé par l'astre le, le, le, solaire, tout simplement, qui est quand même le chef d'orchestre de l'ensemble. Et puis, il y a Mercure. J'aime bien regarder Mercure aussi. Mercure, c'est la communication. Mercure est en Capricorne. Donc, l'intelligence c'est pratique, analytique, factuelle. Elle est Terre, en fait. Là, on est dans les logiques pour les signes de Terre. Donc, on analyse plus froidement les choses, plus lucidement, avec plus de... Ouais, lucidité, il hein, n'y a pas d'autre mot, hein, mais parfois, euh, lucidité, chez le Capricorne, c consiste à dire ce qu'on pense, qu pense en mettant les pieds dans le plat, en, en gommant les rondeurs relationnelles pour être sûr que l'information passe, pour être, pour être d'une parfaite intégrité intellectuelle, certes, mais attention à quel prix c'est là où il faut être subtil, mes Capricornes, c'est faire passer l'information, mais quel est le plus important c'est dire brut de fonderie ce qu'on a envie de faire passer ou est-ce que c'est d'être sûr d'optimiser le fait que l'information rentre vraiment dans l'oreille de l'interlocuteur c'est ça la vraie question donc si on souhaite sortir son information parce que faut que ça sorte pour être franc et honnête indiscutablement mais si on se heurte à un mur parce qu'on n'y met pas les formes qu'est-ce que ça va engendrer ça va engendrer un blocos en face et c'est un dialogue de sourds Dès qu'on a une influence mercurienne, c'est essentiel d'intégrer justement tous ces réglages, tous ces paramètres-là, de manière à trouver le bon ton et ça fonctionne aussi pour tous les signes gouvernés par Mars. Hein mes béliers, mes scorpions, mes capricornes, vous avez cette tendance éminemment directe et puissante et claire d'énoncer ce que vous avez à dire, mais si on y met de la rondeur, ben le message rentre mieux et moi qui suis un mercurien, c'est quelque chose que j'essaie de pratiquer parce que l'objectif de mon esprit est de faire rentrer l'information et, et s'il faut arrondir, graduer, trouver le bon moment, ben ça passe mieux. Voilà, petit schéma. Pourquoi je vous raconte ça Parce que à partir de vendredi, se réalise dans le ciel, vendredi justement, vendredi 10, une conjonction. Une conjonction, c'est simple, on regarde le ciel, il y a deux planètes qui sont dans le même axe. Le but de la Terre, un système géocentrique, les deux sont dans le même axe. Et ils vont se réunir dans le ciel, Mercure, la communication, et Pluton. Et Pluton... C'est jamais une chose simple, Pluton. Pluton, Dès qu'il est concerné, dès qu'il arrive quelque part, c'est pas qu'il me complique la situation, mais il simplifie pas en tout cas, dans le sens où il va faire émerger les ressentis profonds, les peurs archaïques, les mécanismes de survie. C'est rarement très subtil, Pluton. Bref, conjonction Mercure-Pluton à la fin du Capricorne de vendredi va apporter en revanche une lucidité formidable pour mes Capricornes, mes Vierges, mes Taureaux, euh, Jeux des Sextiles, mes Scorpions et mes Poissons, mais risque d'être un petit peu délicat à gérer pour qui euh, ben Pour tous ceux qui sont en face, troisième décan Cancer, troisième décan Bélier, troisième décan Balance, hum. On fait gaffe à la manière dont on dit les choses ou on les reçoit. Ça fonctionne dans les deux sens, en entrée et en sortie. Voilà, c'était l'angle un peu tendu de la semaine. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre J'ai Vénus. <rire> Vénus, l'amour, la vie amoureuse, le charme. Vénus est en poisson, endroit où elle est, en général, extrêmement heureuse, épanouie. Et elle est, dit-on, en exaltation, que j'aime ce mot, exaltation. C'est beau. Et puis c'est la façon dont on utilise une planète qui est dans un endroit où elle est valorisée. Vénus en poisson apporte donc beaucoup de charme à mes poissons, mais aussi à mes autres signes d'eau, qui sont, comme nous le savons à présent, mes cancers, pas mal. Vous ne plaignez pas à mes cancers, les planètes commencent à vous vouloir du bien. Et puis également à mes scorpions, et puis mes capricornes, hein, parce que 60 degrés, hein, du poisson au capricorne, et puis également à mes taureaux, hein, sexile, pareil, 60 degrés en aval. De mes poissons, il y a mes taureaux, voilà pour Vénus, plein de charme pour vous. Qu'est-ce que j'ai d'autre J'ai Mars, toujours en gémeaux. Toujours en Gémeaux, moi qui suis de la Vierge, j'ai qu'une hâte, c'est qu'il s'en aille, qu'il aille en cancer et qu'il aille, euh, qu'il arrête de former des carrés avec nous, les carrés qui... Mars fatigue qui en ce moment Il fatigue les Vierges parce qu'on veut faire plein de trucs en même temps, il ne faut pas. Et il fatigue mes Poissons parce que pareil, hein, on va un peu se disperser. Il fatigue mes Sagittaires parce qu'il y a déjà une tendance à l'impatience, ce qui est votre tout petit point faible des Sagittaires, l'impatience. Mais en ce moment, l'opposition de Mars, c'est redoutable. Et puis voilà, en revanche, Mars en Gémeaux veut toujours autant de bien à Messingler, donc excellent pour l'énergie chez les Gémeaux, excellent pour mes Verseaux, excellent pour mes balances, excellent pour mes Lions excellent pour mes Béliers, voilà, l'énergie martienne, magnifique. Là on retrousse les manches, hein, je ne l'avais pas fait depuis longtemps, euh, pour vous donner envie de vous remuer, parce que Mars c'est l'action quoi, hyper important l'action. Et puis j'ai Jupiter, Jupiter la planète de la chance, comment réaliser un horoscope digne de ce nom si l'on n'évoque pas la présence de Jupiter, la planète de la chance qui est toujours dans le signe du Bélier jusqu'au 16 mai. Jusqu'au 16 mai, Jupiter est là, il est reparti tout doucement, mais il va accélérer. Il est cette semaine à 7 degrés. Un signe, c'est de 0 à 30, il est à voilà, 7 degrés cette semaine, du signe du Bélier. Donc, premier décan Bélier, c'est la pêche. Enfin, normalement, un certain nombre de situations plus dites avec davantage de, de prudence et de finesse, devraient euh, pouvoir trouver leur point de connexion là, dans les jours et les semaines qui viennent. Donc, s'il y a des projets, des idées, des choses à faire bouger, où il faut créer l'étincelle, où il faut créer du développement, ben, c'est pas mal, jusqu'en mai, vous savez bien que c'est bon. C'est bon pour vous, mes Béliers, mais aussi pour mes Lions. Également pour mes Sagittaires, Jupiter est une planète que je surveille parce que je connais son effet optimisant, positif. Également, s'il si est en bélier, il veut du bien à mes Gémeaux, toujours pareil, jusqu'en mai. Et puis également à mes Verseaux, vous voyez que ça commence à faire des cumulations de planètes qui vous veulent du bien, qui vous soulagent petit à petit. Pourquoi Parce que justement derrière Jupiter, j'ai Saturne. Saturne est toujours en verso. Or, mais verso, vous avez un ciel qui a à incidence contradictoire, on va dire. Oui, c'est ça qui est intéressant c'est qu'il y a parfois, dans nos, sur notre secteur, des influx protecteurs et d'autres qui sont tendus. Donc le, toute la subtilité est de s'appuyer sur ce qui fonctionne de manière à lâcher la pression sur ce qui est en tension. C'est ça le jeu d'équilibre, des influences complexes. Enfin, complexes dans le sens où, où quand une planète vous veut du bien et une planète vous tiraille, essayez d'en tirer une meilleure en s'appuyant sur ce qui fonctionne et pas, éviter ce qui ne fonctionne pas. Et là, vous avez mes Verseaux Saturne sur votre tête. Donc oui, il apporte sagesse, mais... Sagesse, point trop d'infos non plus, parce que sinon ça paralyse, il hein. faut essayer de se projeter un peu plus loin. Euh, Saturne vous fatigue, mes versos, surtout 3e décan, euh, jusqu'en début mars. En revanche, il apporte toujours cette capacité à visualiser des choses sur le long terme pour mes versos, mes gémeaux, mes balances, mes sagittaires encore et mes béliers. Donc servez-vous de l'apport de Saturne qui, pour le coup, veut du bien. Euh, en revanche, Saturne fatigue toujours autant mes 3e des taureaux, jusqu'en début mars, mes 3e des Lyon, l'opposition, 3e des Scorpion, l'autre carré, ce sont des mauvais moments à passer, ça engendre souvent le fait qu'il faut lâcher prise par rapport à quelque chose sur lequel on s'enquiste. Donc plus on lâche prise pour passer à autre chose, plus on, on, peut dire on laisse tomber, mais on tourne la page, on range le dossier, plutôt que de s'acharner quand il y a Saturne qui est là, qui bloque, qui retarde, qui freine, en général on s'en porte mieux plutôt que de, de s'enraciner, s'enquister sur euh, des situations qui bloquent. Il faut avoir ce, ce recul, cette, ce réflexe qui est contre-intuitif souvent, mais qui consiste à dire « là, ça ne bloque pas, j'y reviendrai quand ça fonctionnera, là, je lâche prise pour un temps ». C'est subtil, hein, mais c'est une démarche qui, en général, fonctionne pas mal. Uranus, mi-Taureau, <rire> Uranus, la créativité, la nouveauté, l'originalité, aussi l'impatience quelque part, pour mes taureaux, mais en tout cas très porteur d'énergie et d'idées nouvelles pour mes taureaux, pour mes outils de terre, mes capricornes, pour mes vierges, pour mes poissons, pour mes cancers. Uranus, vous veut du bien, gardons ce qui fonctionne. Neptune, l'intuition, vous avez commencé à le connaître, il est tellement lent, donc très très bon feeling en ce moment pour euh, mes poissons, mes scorpions. Mes cancers, mes taureaux, mes capricornes, troisième décan. Qu'est-ce que c'est mes camps il En ce moment, il y, a du, il y a du mouvement avec les planètes lentes et Mercure qui vient en relais. Ça me réactive et me remet sur le feu tout ce qui doit émerger depuis longtemps, là, en latence. Et puis Pluton, 29 capricornes, j'en ai fait tout un roman, et je vais à présent vous parler un petit peu de Pluton. Je l'ai déjà fait, mais Pluton est un, une planète tout à fait particulière, parce que déjà on l'a découvert en 1930, et puis elle est toute petite, et puis c'est deux planètes naines, enfin, puis c'est vraiment au très fond, à l'extrémité de notre système solaire, bien qu'on en découvre tous les jours, mais, mais, mais est, il est quand même le plus éloigné, Faisons fait son tour en 250 ans, on l'a vu, je ne vais pas en faire le laïs sur Pluton, il est à la fin du Capricorne jusqu'au 23 mars 2023, et Pluton a pour réputation de colorer euh, tout ce qu'il touche, d'une euh, notion, je ne vais pas dire d'anxiété, mais d'appréhension. Hein. C'est euh, la planète que j'associe euh, à la survie, hein, au réflexe de... De, de, mourir pour renaître, sa planète qui gouverne le scorpion, donc le, les mécanismes qui consistent à détruire pour reconstruire. Hein, on sait la période qui correspond au scorpion, là, 22-23 octobre, 22-23 novembre, c'est l'époque de l'année, parce que c'est comme ça que ça fonctionne l'astrologie occidentale, où les graines sont tombées dans le sol pendant l'été, à la fin de l'été, les, les fruits, hein, voilà, ils pourrissent hein, pour renaître, hein, pour faire émerger la vie nouvelle, c'est ça le scorpion, c'est détruire pour renaître l'effet phénix. Et Pluton a ce rôle, cette fonction-là, lorsqu'il passe hein, une zone de notre secteur de vie individuel, c'est pour ça que quand on est une carte du ciel, on voit, on suit son évolution, les aspects formés, et voir ce qui est chez nous, ce qui risque de transformer. Donc, il est, juste pour l'anecdote, je vais vous faire un petit tour des influences de Pluton. Je vous l'ai déjà fait, mais bon, redondance et merde de pédagogie, paraît-il, donc j'aime bien. Hein, bien. Voilà. Donc, Pluton, lorsqu'on l'a à la naissance près de l'ascendant, ça peut donner une sorte de coloration à son scorpion, à savoir quelqu'un de très intuitif dans ses relations, qui sent les rapports de force d'instinct. Lorsque Pluton est conjoint au Soleil... L'appréhension de se faire envahir d'un point de vue égo autorité est un, une zone extrêmement sensible. On a affaire globalement à des profils qui vont s'efforcer d'avoir le pouvoir sur tout ce qui touche. Lorsque Pluton est conjoint à la Lune, la peur de se trouver dans des situations de dépendance affective ou une hyper-réceptivité sur les zones de souffrance va être plus, plus vive. Hein, ça s'apparente à une Lune-Scorpion. Lorsque j'ai un Mercure conjoint à Pluton ou en aspect avec Pluton, l'esprit adore aller au fond des choses. Je verrais ça chez beaucoup de psychanalystes, d'enquêteurs qui aiment voir au-delà des choses apparentes, Mercure-Pluton. Après, euh, si l'aspect est tendu, le verbe peut être un peu piquant. Vénus-Pluton, je ne vais pas dire que c'est les amours impossibles, mais, mais on va avoir l'art de courir après des relations passionnelles qui en même temps peuvent se révéler euh, difficiles à être pérennes parce que passion est durée, c'est rarement compatible mais vraiment très très très rarement, si on, pendant 30 ans sur euh, peut-être 30 000 cas de thèmes, euh, durée et passion c'est compliqué je vous assure. Ou alors j'ai croisé des, des profils qui, euh, qui me disaient oui oui moi ça fait des années que c'est la passion, enfin c'est lui qui dominait la relation disait moi, pour moi c'est la passion, puis l'autre il subissait son truc, euh, était moins, moins chaud pour euh, faire écho du, de la même densité de ressenti donc sont des cas complètement atypiques. Vénus-Pluton c'est pas simple à gérer, on court après l'impossible, on a des regrets, c'est compliqué. Voilà, C est, c est, à chaque fois c'est un point à creuser en détail, Et apprendre à lâcher prise sur le vécu, là devient une impérative nécessité, faire le deuil, c'est ça Vénus Pluton. Mars Pluton, oh, la détermination, la volonté, l'énergie, le, le, le fameux euh, marche ou crève, Mars Pluton c'est puissant, hein, volonté euh, indomptable souvent, hein. toujours intéressant aussi. Instinct de survie en fait. Jupiter-Pluton, ben, ça peut donner des, des, des profils qui sont très doués pour gérer les finances, avec des peurs de manquer, attention aux imprudences financières, aux jongleries un peu hasardeuses avec Jupiter-Pluton. Quand c'est Pluton avec Saturne, là on rentre dans des cas particuliers, c'est du transgénérationnel plutôt, mais on a à la fois le temps et les angoisses qui risquent de perdurer, donc il faut apprendre à gérer les angoisses avec le temps. Lorsque c'est Neptune et Pluton, ben attention, on peut imaginer les épreuves et les problèmes plus qu'ils ne se réalisent dans la dans, dans, dans le pratique en fait. On anticipe ad maxima les inquiétudes et puis finalement confronté à l'obstacle, souvent ça se passe beaucoup mieux et euh, c'est tout <rire> j'ai fait le tour pour les aspects de pluton à la naissance bon voilà je voulais j'aime bien qu'on se parle d'infos comme ça un peu de temps en temps technique parce que plus vous serez plus nous serons nombreux à avoir des solides notions euh, concernant les mécanismes de l'astrologie plus on fera la part des choses entre euh, ce qu'il est possible de creuser d'aller chercher et la façon parfois limitée de ceux qui sont complètement en dehors de ce système-là et qui ont des idées toutes faites sur le truc donc j'aime bien, moi je suis très demandeur que vous appreniez, très très demandeur. C'est pour ça que le, ceux qui ne sont pas encore inscrits, il y a en dessous un, un lien avec un truc que vous a préparé mon camarade Olivier, c'est une, une micro-formation gratuite avec quelques petites vidéos, ça vous donnera des bases, c'est gratuit, ça vous donnera des bases. Voilà. Et avec les bases on va plus loin, et plus vous allez avoir des notions solides, simples, saines, plus on va faire des choses bien, tout simplement faire des choses bien ensemble. Ou sans moi, dans tous les cas. Euh, merci, dans tous les cas, pour vos likes, pour euh, vos gentils messages, pour vos gentils commentaires, pour vos, pour vos abonnements. <rire> J'adore, moi, je suis très demandeur de ça, la bonne blague. Euh, à très vite. Merci encore.